J'adore les livres. Ah. Lexi est en train de me lire une histoire, mais elle est partie chercher une collation. Deux sandwichs aux tomates, trois étages. Ah. Mais moi, j'ai trop hâte de savoir la fin de cette histoire. Regarde, c'est le livre Pétunia, princesse des pets. Ah! <rire> princesse des pets. <rire> tu vois, c'est elle, Pétunia. Tu ah. aimerais que je te raconte un peu l'histoire Ouais. Virginia est une vraie de vraie princesse. Elle porte des gros bijoux, une robe toujours très, oh, trop serrée, une traîne très, très longue, une couronne, des chaussures en or, à talons hauts et très pointus. Et elle doit toujours rester très sage et rester très polie. Moi, je trouverais ça ennuyant. Comment elle fait pour jouer dans la boue avec des tracteurs? Ça doit pas être confortable. Le roi et la reine sont très fiers d'elle Jusqu'au jour où elle... Pète! <rire> elle ne peut pas arrêter de péter Mais le roi et la reine et la princesse trouvent ça moins drôle Ils sont gênés Pétinia pète partout, du dimanche au samedi Le roi et la reine font venir médecin et sorcier Mais rien ne la guérit tu crois que quelqu'un pourra la guérir ah, Moi, je crois qu'elle devrait plus jouer dans la boue avec des tracteurs. Hmm. Lexi, oh. j'ai hâte qu'elle revienne pour savoir la fin. <rire> ouais. Petunia, princesse des têtes est un livre des éditions Dominique et compagnie, écrit par Dominique Demers et illustré par Catherine Lepage.